Et salut à tous, c'est Gabriel, on se retrouve pour euh, le quatrième épisode, donc, de Building Gabriel. Donc, c'est, euh, pour le, alors, c'est pour le défi. Alors, c'est pour le, non, c'est pas ça. C'est pour le défi. Alors, je vous montre, voilà, de, alors, c'est, si je me trompe pas, Insector. Donc, Insector. Voilà, j'ai, j'ai rempli ton défi, comme je te l'ai marqué. Donc, Insector, voici donc ma version de la tête de l'Underdragon Dragon. Voilà. Donc, euh, j'espère que ça va te plaire, hein Voilà. Avec de l'argile noire, des vitres violettes, de l'obsidienne, le portail du nether. Voilà, tranquille. Les barrières du nether. Et je me suis fait un petit plaisir. On parle, on peut pas parler de dragon sans, sans. Euh... Oui, sans, sans souvenir de leur puissance à, la, à cracher du feu oh tiens il y a un Pikmin qui est là oh ça c'est génial donc euh, je me suis amusé à, à faire une puissance de feu de lance flamme incommensurable donc euh, voilà donc là, en, là alors pourquoi ça part sur les côtés parce qu'en fait je vous explique il y avait une île et je voulais montrer la, la destruction de l'île sans problème voilà donc on va passer maintenant au, au plus important, enfin un secteur, voilà. J'espère que ça, ça va te plaire, de voir ma petite version donc de ma petite version de lunder, de la tête de lunder dragon pour ton défi. Alors, tatatata, tatata, tatata, tatata, voilà. on va s'éclater à faire. Des petites choses alors pour euh, cette construction euh, assez euh, comment dire euh, monumentale parce que j'ai passé quand même une heure et demie à la faire il m'a fallu donc de l'argile durcie noire des vitres violettes donc un briquet, des barrières de briques du nether, du vert euh, des sauts de lave de l'obsidienne et bien sûr euh, argile durcie et bleue, mais bon c'était euh, c'était pour autre chose ça voilà donc euh, maintenant que j'ai fait euh, tout ça, maintenant que j'ai fait tout ça, il faut que euh, je. F... Voilà, maintenant que j'ai fait tout ça, et euh, je vais pouvoir euh, peut-être euh, me lancer dans une nouvelle construction, donc euh, de mon ami Andrix qui m'a demandé de faire une énorme construction, c'est de faire de faire la, de faire, euh, la Duel Academy. En... Donc euh, ça va être un peu chaud. Alors, je ne sais pas vraiment ce que, comment je vais faire, mais je vais le faire, ça c'est sûr, parce que je tiens à tenir parole. Donc, sur tous les défis que vous allez me lancer, ben, je, je vais m'amuser à le faire euh, tranquillement. Donc, est-ce que je peux... Voilà, on va mettre un peu de lumière, parce que sinon, ça va spawner. Donc, bien sûr... Oh mon Dieu, c'est dommage Oh, il y a un pigman qui est sorti du, du, du portail du nether Donc bien sûr on va faire ça Voilà, on va éclairer un peu Bon, je suis toujours en mode, euh, en mode builder donc euh, c'est normal que personne ne m'attaque, voilà Allez, sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et j'espère que, j'espère vraiment que un secteur ouais un secteur oui, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo, euh, j'aurai rempli ton défi. Allez, ciao, à plus tout le monde.